D'abord, je voulais dire que nous profitons de ce temps de campagne des élections législatives pour ouvrir des espaces, des espaces de débat dans la ville, des espaces de rencontres, de réflexion collective aussi. On essaie d'ouvrir ces espaces un peu comme des poches, des poches de respiration citoyenne. Je vais oser dire des poches d'intelligence collective, un petit peu au milieu du brouhaha qui nous entoure, le brouhaha notamment des élections présidentielles, un brouhaha qu'on doit quand même en partie à l'inversion hein, du calendrier euh, législatif et électoral plutôt, qui a fait finalement, euh, euh, qui a renforcé encore l'hyper-présidentialisation, l'ultra-personnalisation de notre système. Et c'est vrai que c'est un système démocratique qui est euh, peu propice aujourd'hui à une forme de, de sérénité. Euh, plutôt propice, on le voit bien, euh, aux passions, aux invectives. Alors nous, nous nous efforçons, euh, bien sûr nous nous inscrivons dans ce, dans, dans ce temps politique-là, mais en travaillant plutôt sur les législatives, eh bien, nous nous efforçons de nous extraire de, de ce climat euh, parce que nous pensons que la démocratie, c'est important, euh, ça mérite du temps, ça mérite de la réflexion et ça mérite plus que du bruit et, et de l'agitation. Donc c'est aussi dans ce climat-là, euh, que nous faisons euh, ce, cette campagne et euh, ces temps euh, d'échange. Ce débat, c'est le troisième euh, que nous organisons. Et là, je voulais remercier la librairie euh, Raconte-moi la Terre, qui nous accueille euh, ce soir dans le deuxième arrondissement de Lyon. Et donc, c'est la deuxième chose que, que je voulais vous dire euh, avant, euh, avant le, le débat euh, en lui-même. C'est que donc je me présente dans la deuxième circonscription du Rhône, hein, que cette circonscription, elle regroupe quatre arrondissements, le premier et le quatrième arrondissement dans leur totalité, une partie du deuxième arrondissement euh, qui va euh, de la rue Neuve, de, de la place Saint-Nizier euh, jusqu'à la place Carnot et l'Échangeur-Pirache, une partie du neuvième arrondissement, notamment la Duchère, notamment le Vergoin, notamment Saint-Rambert-Ouéba et une partie de Vèze. Et donc nous avons euh, l'ambition de, de faire vivre euh, ces rencontres et ces débats sur l'ensemble euh, de la circonscription, l'ensemble de ces euh, quartiers, de ces arrondissements. C'est pour ça que nous avons débuté sur le 4 4e arrondissement. Nous étions dans, le, dans un ciné-club, le cinéclub de l'Aquarium, euh, où nous avons parlé mouvements citoyens et politiques. Euh, dernièrement, nous étions également dans le 1er arrondissement, dans un café-théâtre, le complexe du Rire, où là nous avons parlé contre pouvoir et démocratie, le rôle de la caricature en politique. Et puis donc aujourd'hui, euh, comment penser, repenser, mais faire et refaire aussi le monde du travail. Et donc nous sommes dans cet arrondissement, dans cette librairie, euh, pour, pour échanger. Et notre prochain rendez-vous euh, aura lieu dans le 9e arrondissement. Alors pourquoi tourner ainsi dans la circonscription C'est le troisième euh, élément que je voulais aborder euh, avec vous. Bah, c'est d'abord au, au nom d'un principe qui m'est cher, c'est le principe d'égalité. Euh, c'est vrai que députée, je veux travailler euh, demain à une plus grande cohésion, à une plus grande égalité entre nos territoires, au sein de notre pays. Mais ça se concrétise, ça se traduit aussi au sein de la circonscription. Et donc c'est avoir la même attention à tous les quartiers de la circonscription, y compris quand on fait campagne et pas être simplement dans un ou deux endroits qui, qui nous sembleraient stratégiques, mais bien être partout euh, sur l'ensemble de cette circonscription. Et puis ensuite, faire cette tournée euh, des quartiers, c'est une manière de reconnaître et de respecter la diversité euh, de la circonscription et puis d'y puiser aussi toute la richesse, toute la richesse des expériences, des habitants, euh, des gens qui travaillent, des gens qui militent dans le milieu associatif, des gens qui vivent également. Et c'est finalement euh, s'inspirer de cette euh, diversité-là et enrichir aussi le euh, projet politique euh, que je, je souhaite porter euh, demain euh, à l'Assemblée. Ça me fait venir au quatrième point que je voulais aborder avec vous, c'est que cette campagne, nous la voulons contributive. C'est-à-dire, euh, ce que je viens de dire, enrichie, euh, de votre expérience, de vos apports. Ça peut être des apports théoriques, ça peut être des apports pratiques euh, qui émanent d'une pratique personnelle, individuelle ou professionnelle. Mais en tout cas, euh, cette, cet apport-là euh, est au cœur aussi de notre réflexion et notre manière de faire campagne.